Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une petite vidéo parce que ça fait genre pratiquement ouais ça va faire une semaine que j'ai pas fait de vidéo euh, c'est pas que ça manque mais j'avais pas de sujet en tête de truc qui me donnait envie euh, du coup j'ai rien fait voilà. <rire> aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'aiguisage des couteaux et euh, avec les pierres à eau donc moi j'en ai une là qui a un grain de 1000 et 3000 euh, donc bah, pour ceux qui arrivent là au cas où en fait euh, plus vous avez un grain qui est bas en, en classe euh, qui est bas en classe ça fait un gros grain euh, et euh, c'est comme si tu avais de la poudre en fait Genre, de la poudre euh, à 80 c'est des grains comme as et si tu es de la poudre à un grain entre guillemets de 5000 es euh, comme ça en termes de, de qualité de finesse tu vois mais, mais j'ai pas d'équivalent actuellement en tête mais euh, voilà. En gros, c'est plus tu es bas en chiffres, plus ça fait un gros grain et plus ça te bouffe de matière et plus c'est abrut, on va dire. Et plus tu utilises un grain élevé, donc 3000, 6000, 10 000 et 12000 et des brouettes, plus tu vas vers quelque chose de hyper fin. Du coup, moi, putain, elle est en train de se remplir de, de flotte, ça fait des bubules, comme vous voyez là. J'ai immergé la pierre dans l'eau, histoire qu'elle soit bien gargant, euh, gorgée de flotte. Pour l'instant, la méthode que j'ai trouvée le mieux, c'est de la mettre sous un grand toilette et déguiser ça euh, dans la salle de bain. Vous voyez Donc vous avez les couteaux sur lesquels vous voulez vous entraîner. Moi personnellement, je m'entraîne sur des vieux couteaux de cuisine. Vous voyez, des trucs un peu genre. Euh, là c'est la guillole, l'évolution, c'est de la inoxydable, vous voyez. Et c'est quelque chose qui ne coupe plus du tout. Hein, vraiment que dalle. Du coup.. Euh, je vais un petit peu aiguisé, je ne suis pas expert, hein. <rire> on est un peu là dans le terme de prévoyance, de dire, bon voilà, s'il y a des grosses crises, bah, à un moment les couteaux ou, ou seront plus bons, hein, ils couperont plus, et que ce que tu feras à ce moment-là, bah, tu vas forcer comme un gros cake, et euh, bah, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, euh, du coup, bah, là, elle est encore en train de se granger de flotte, c'est un peu abusé. En fait, euh, je la mets sur un, un gant de toilette, c'est mieux que j'ai trouvé, parce que ça permet de, donc c'est une pierre à eau, justement, hein. Donc là elle est genre bien oui. gorgée de flotte, ok Donc on la place du côté, donc moi, c'est du côté euh, rouge comme vous voyez là, on est à 1000, et la blanc à 3000. De toute façon on le sent au niveau de, des doigts. Quand on est à 3000, ça fait un peu plus, on va dire entre guillemets comme du sable, en équivalent. Et le blanc, donc le, le, le 1000, euh, euh, comme du sable. Et le blanc vraiment hyper lisse, comme si c'était touché de la farine. Donc voilà, en équivalent, je vous, je vous dis un petit peu le, la différence que ça fait. Alors, est-ce que je vais réussir à vous faire tenir là C'est la question du jour. Voilà, nickel. Hum, donc, vous avez ça. Alors, attendez, on va prendre ça. Voilà, tac donc hyper cool. En fait, je vous conseille vraiment de prendre une pierre En tout cas, euh, je vais vous mettre euh, dans la note, là je vais essayer de vous caler ça, une note d'une vidéo qui est ultra cool, qui concerne euh, Cosmic Crash. J'ai pas le Co Cosmic, Cosmic Crash, je crois. C'est un gars qui a fait une vidéo sur l'aiguisage qui est vraiment hyper bien décrite et il n'y a pas besoin de rajouter plus. Donc du coup, moi, ce que je trouve juste besoin, enfin, besoin en plus, c'est d'avoir une petite euh, coupe d'eau, tu vois, comme ça, pour rajouter de l'eau de temps en temps. Et après, moi, par exemple, dans ce cadre-là, les couteaux de cuisine, en fait, ils ont principalement un côté qui est en, embouti, comme on voit là un petit peu l'écart, là. On a tout un côté qui est euh, creusé, on va dire, et tout un autre côté qui est soit complètement lisse, soit qui est une partie de la denture. Et là, tac. Là, on est parti de la denture, voilà, que vous voyez ici, là, qui est un peu reflétée. Et en fait, euh, je n'ai pas vraiment de méthode à part entière. Simplement, euh, s'entraîner, essayer d'avoir un angle, essayer de le tenir. Et puis, bah, une fois que vous avez cette étape-là, c'est bon, tu mets un peu d'eau. Tu te mets en position. Et c'est parti Après, faut pas éviter à, à rajouter de l'eau de temps en temps, de ce que j'ai, de ce que j'ai pu voir. Ouais. Bah, donc on met se barre mais hyper vite, c'est un truc de ouf. Elle a, elle a ultra séché. Je la rémerger parce que là, <rire> j'arrive même pas à, à aiguiser que. Tac, je l'ai remet dans l'eau. Du coup, je vous conseille de faire ça, donc d'avoir un évier à côté de vous, pour justement avoir accès à l'eau, rapidos, on va dire. Donc voilà, de s'entraîner de temps en temps. Mais pas vraiment de, de temps d'usinage ou de trucs qui... Enfin, de temps d'usinage, de temps de déguisage. Parce que ça, c'est un petit peu sur le ressenti personnel, tu vois Genre tu y passes une demi-heure un soir ou deux fois en 20 minutes c'est réglé, ou si tu veux en faire plusieurs, bah, peut-être une heure, tu te cales une vidéo tranquille et puis tu laisses faire, tu regardes de temps en temps. Pas hésiter à, une fois que vous avez aiguisé, au bout d'un moment, vous vous demandez si c'est bon. Vous replongez bah, du coup la lame dans l'eau, vous nettoyez, vous faites bien gaffe de ne pas passer au niveau d'où ça coupe. Euh, enfin de la, de la partie coupante, quoi. Et puis après vous testez avec les avec le, le ressenti avec la peau, ou vous passez un petit peu sur les ongles. Mais voilà, la vidéo que normalement, si jamais j'ai pas réussi à mettre la note, je vous mettrai la vidéo en description. Elle est vraiment hyper bien expliquée. Euh, donc euh, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon exercice de s'entraîner sur l'aiguisage des couteaux. Ça peut être vraiment quelque chose de très cool à savoir faire. Euh, aussi bien sur euh, des couteaux de cuisine que... Oula, la lumière Aussi bien sur des couteaux de cuisine que euh, sur... Euh, voilà que sur du patchcraft ou un peu de la survie et autres et ça peut être quelque chose de cool à savoir faire donc je vous conseille de vous entraîner là-dessus et puis bah voilà juste, je ne à pas mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez voilà à la plus